Aujourd'hui le 29 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes d'artillerie ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Timkovka, Kislovka et Brest de la région de Kharkov. Plus de 20 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat et trois véhicules ont été détruits. Dans la direction Kranolimanski, jusqu'à 70 militaires ukrainiens. 3 véhicules de combat blindés et cinq camionnettes ont été détruits par des tirs d'artillerie, des assauts et des frappes aériennes de l'armée contre des unités de la 95e brigade d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes dans la région de Foresterie et Dans la direction de Donetsk, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives, à la suite desquelles de nouvelles lignes et positions avantageuses ont été occupées. Les pertes de l'ennemi dans cette direction au cours de la journée se sont élevées à plus de 80 militaires ukrainiens tués et blessés, quatre véhicules de combat d'infanterie, 3 véhicules de combat blindés et six véhicules. Dans la direction sud-donetsk, des tirs d'artillerie et des actions actives des troupes russes ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Sledkoye, Vladimirovka, Pavlovka, Velikaya Novozelka de la République Populaire de Donetsk. Jusqu'à 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et quatre camionnettes ont été détruits. En outre. Deux groupes de sabotage ennemis ont été détruits dans les zones des colonies de Vronvka dans la République populaire de Donetsk et de Levanne dans la région de Zaporozhye. Forces de missiles et l'artillerie des groupements de troupes ont touché quatre postes de commandement des forces armées ukrainiennes près de la ville de Kherson, des colonies. Kupiansk, novo, novo de la région de Kharkiv et Gavrilovka de la région de Dnepropetrovsk, ainsi que 83 unités d'artillerie en tiers poste, effectifs et équipements militaires dans 102 districts. Trois dépôts de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Soversk et d'Artmovsk de la République Populaire de Donetsk, ainsi qu'à Stepne de la région de Zaporozhye. Au cours de la lutte contre la batterie dans la zone de la colonie de Krugliakovka dans la région de Kharkiv, deux systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits. Dans la région de Konstantinovka de la République Populaire de Donetsk, une position a été ouverte et un lance-roquette multiple imar de fabrication américaine a été détruit. Dans la ville de Seversk en République populaire de Donetsk, l'obus Imstab a été détruit. Et dans les zones des colonies d'Ivanovka en République populaire de Donetsk et d'Orokov dans la région de Zaporozhye, les obusiers des 20 et des 30 ont été détruits. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes dans les zones des colonies de Krasniliman et de Kramatorsk ont abattu des avions Su-25 et Su-24 de l'armée de ukrainienne. En outre, deux hélicoptères ukrainiens Mi-8 ont été abattus près des colonies de Suvorov et d'Orlovka dans la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu sept véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Psniknois, Kremneia, Shervoneia Dibrova et Koselovka de la République Populaire de Lugansk, Kiryovka de la République Populaire de Donetsk et Lyubimovka de la région de Kherson. En outre, Quatre roquettes des systèmes de lancement multiples Imar et Uragan ont été interceptés dans les zones des colonies de Popaneya en République Populaire de Lougansk, Peromozno et Tarazovka dans la région de Zaporosi. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 354 avions, 194 hélicoptères, 2741 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7296 chars et autres véhicules blindés de combat. 953 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3742 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 7810 unités de véhicules militaires spéciaux.